Ko ba na nute? nute? na ni yo. mama. Baby, am going to go to I to go to eh ben, comment a les a plus il Le je réalise cette vidéo. C'est un relais des cris de détresse lancé par le peuple du Kassai oriental à l'endroit de la communauté nationale tout entière, et en particulier à l'endroit des gouvernants de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces cris de détresse qui font état de l'état de nécessité dans lequel se trouve aujourd'hui le peuple du Kassa oriental. Ce peuple est affamé, ce peuple est malheureux à tout point de vue. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Ou si ces hôpitaux, il y en a, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins médicaux adéquats dans les hôpitaux du Kassa Oriental et de Mboujimaï en particulier. Les écoles primaires, secondaires, sont aujourd'hui en lambeaux. Les enfants étudient à même le sol. Il n'y a pas de route au Kassai oriental en Boujimaï. Tout est détruit. En Boujimaï, c'est la marche à pied. Les moyens de transport en Boujimaï, ce sont des pieds de mes frères et soeurs. S'il y a un moyen de transport, c'est peut-être la moto. Parce qu'il n'y a pas de route à Mboujimaï. Les femmes du Kassa oriental de Mboujimaï se sont délaissées pour compte. Elles accouchent à même le sol. Ces femmes font des pieds d'un point commercial ou des point de leur résidence au point commercial, à pied. Ils peuvent quitter Niabi jusqu'à Mboujimaï à pied, quitter Chibombo jusqu'à Mboujimaï à pied, avec des cossettes de manioc sur la tête. Ça ne peut pas laisser toute conscience normale, tranquille. Et je viens ici faire le relais de ce cri de détresse-là. Je constate avec amertume le manque de solidarité, même au niveau national vis-à-vis -vis de ce peuple du Kassai oriental. Ce peuple est en train de déserter la province. Aujourd'hui la province est quasiment vidée de sa population. Ils vont qui Dans le Katanga Qui Dans le Bandundu Qui Dans euh, le Congo central Qui ici à Kinshasa Le phénomène wewa en est une illustration éloquente. Nous nous demandons et moi je me demande si réellement dans ce pays il y a un gouvernement qui s'occupe vraiment de la population. Nous avons vu l'élan de solidarité vis-à-vis -vis de nos frères de Kivu à la suite de l'éruption du volcan Niramgongo. Il y a eu des déplacés de guerre. Nous, nous assistons à cette solidarité -là nationale ce qui est une bonne chose. Mais il y a tout un peuple au Casso-Oriental qui meurt à petit feu. La province est aujourd'hui vide, presque. Toute la population quitte le Casso-Oriental. Où sont les autorités de ce pays Où sont ceux qui ont l'habitude d'appeler ce peuple-là combattant, combattant Aujourd'hui, ils sont les laissés pour compte. À l'air triste sort. Dans le Kivu, il y a des déplacés de guerre et de N'irangongo. Mais au Kassaï, il y a aussi des déplacés de la famine, de la misère. Ce peuple est aujourd'hui réfugié dans son propre pays, dans des provinces autres que le Kassai oriental. à l'indifférence totale des autorités de ce pays. Qui peut supporter des choses comme ça le phénomène Oewa, vous pensez que c'est un fait de plaisir C'est la misère, c'est l'expression de la misère qui se vit là-bas au Kassa oriental. Mais pourquoi il n'y a pas de solidarité qui se manifeste vis-à-vis -vis de ce peuple Toutes les terres qui étaient propices pour l'agriculture ont été détruites par des sociétés minières. Et aujourd'hui, ce peuple manque même de terres pour cultiver des terres fructifs. Il n'y en a pas. Et il n'y a aucune politique nationale pour parer à cette situation. Et il n'y a aucune autorité qui en parle. Les membres du gouvernement, nous les avons vus à l'Est se mobiliser, crier à la solidarité nationale. Ce qui est qu y a une bonne chose. Mais il y a tout un, tout un peuple qui est en train de mourir au casse Oriental. Allez en Bujumbura, allez voir comment les femmes sont devenues des mangeantes, des jeunes gens sont devenus des mangeants. Mais est-ce que nous n'avons pas un gouvernement dans ce pays Vous attendez que au moment des élections, vous veniez là-bas, vous qui avez eu des voix là-bas, que vous veniez pour encore les appeler combattants vivants, combattants vivants combattants. Ah oui, eux-là, ils ne sont que des combattants. Et les autres sont des jouisseurs. Leur combat, c'est le bonheur de ceux qui peuvent jouir de cela. Ah bon Non, non. Parce que vous vous les considérez comme des, des combattants, des inconditionnels. Nous vous voyons, vous distribuez des vivres partout. Il y a des œuvres euh, sociales, il y a des associations à caractère social qui distribuent à manger. Qui fondation telle, qui fondation telle. Ils sont dans les congo ils vont distribuer. Dans les Bandundu, ils vont distribuer. Au Kivu, ils vont distribuer. Au Katanga, ils vont distribuer. Et alors, les Kassaïs orientales. Ce peuple-là est moins peuple. Les enfants qui meurent de faim là, au Kassa oriental, sont moins enfants que les autres enfants de la République. Aucun membre du gouvernement. Depuis Kabila, moi je n'ai vu aucun ministre, aucun premier ministre qui fait le déplacement au Casa Oriental pour voir ce qui se passe là-bas. L'indifférence totale. Et c'est le cas même aujourd'hui avec le régime actuel. Je suis mécontent de cela. Qui peut rester toute conscience normale quelle est cette conscience là normale qui peut rester indifférente face à ces situation jusqu'à ce point Le peuple du Kassa Oriental est un peuple réfugié dans son propre pays. Mes chers amis, cette solidarité aujourd'hui mobilisée nationale autour du Kivu, mais pourquoi ça ne peut pas être aussi le cas pour les le Kassa Oriental Le Kassa Oriental est déjà vide. Ceux qui ont l'habitude de la aller chercher des voies là-bas, des élections, mais les casse le Cassa Oriental risque de ne même pas avoir à la prochaine élection même pas 10 députés nationaux parce que toute la population est partie. Tous ces ministres originaires du Kassa Oriental qui sont ici avec de grosses joues, ils mangent des beefsteaks, ils sont en cravate, ils sont en costume. Ah, il ne parle que d'autre chose. Il ne parle pas de la province du Kassa Oriental. J'entends moins que des gens, surtout les membres du gouvernement, originaires du Kassa Oriental. Je n'entends jamais quelqu'un citer même le mot Bougumaï. Mais, dans ses discours. Rien du tout. C'est quelle indifférence C'est dicté par quoi Vous avez peur de quoi ah, Vous attendez au moment des élections. Mais vous ne trouverez pas d'électeurs là-bas. Parce que tous seront partis dans d'autres provinces. Ils vont constituer un électorat pour d'autres personnes. Et le peu qui vont rester là-bas, vous viendrez combattant vivants, combattants vivants. Ah bon, et ils sont combattants. Toujours combattants. Combattants jusqu'à la mort. Et les autres sont des jusseurs jusqu'à la mort. Nous n'allons pas chosifier tout un peuple de cette manière-là. Vous venez là-bas, vous êtes élus. Et puis vous partez, c'est terminé, vous oubliez. Nous vous voyons distribuer des bons. Certains membres de l'UDPS de distribuent des bons dans des écoles ici. Mais en Boujimaï, il y a des enfants qui étudient en même les sols. Allez à l'Institut Chukulu en Boujimaï. Allez à l'institut Kalendemou, pardon, à l'Institut Monseigneur Congolais en Boujimaï. Allez à l'institut, je sais pas moi Moulemba. L'indifférence. C'est l'indifférence totale. Mais, comme on dit chez nous, nous, nous voulons là, vous voulez, j'ai